vu que je suis venue chercher, il est trop beau J'espère que ce petit tour vous aura plu, moi j'ai bien aimé faire le tour de Disney Springs une deuxième fois euh, C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de nouvelles boutiques donc ça m'a pris encore plus de temps que d'habitude Je vous ai coupé énormément de passages, mais en gros ma visite aura duré plus de 2h, deux heures, 2h30 deux heures alors que j'ai dû faire en tout 5 à 6 boutiques Donc c'est quand même assez énorme Donc là je suis au Polynesian Resort et en fait euh, j'ai dû rentrer dans l'hôtel pour pouvoir prendre le monorail mais regardez-moi cette beauté absolue, c'est absolument magnifique et ce qui est cool c'est qu'en plus j'y mange ce soir j'ai bien hâte Moi Voici de retour à Magic Kingdom euh, pour quelques heures avant mon spectacle du soir j'ai pris un passe-passe pour aller rencontrer Cendrillon parce qu'aujourd'hui je suis en Cendrillon robe rose donc là... J'ai mon plantantif cendrillon, j'ai une tenue rose et des pistes cendrillon également pour le total look et j'ai hâte de la rencontrer. Foams that Jacques and Gus made. Yeah. You've even brought a gust guys too. <laughs> you know, shopping yeah. guys are always so happy. I, mean, I think I should surprise them. What if we talked to Fairy Godmother? <laughs> I thought she could use her magic wand and we can make them a small little mouse sized pumpkin carriage <laughs> all their own. <life. laughs> do you think that they would like that? Yeah, I think. I think so too. I yeah. could take it to the market to get some fresh cheese. A présent je vais aller faire un petit tour à Tombeau-Roland, je voudrais aller me promener un petit peu, faire deux-trois attractions et prendre un milkshake De de roland vous avez le purple wall qui est très reconnu par tous les instagrammeurs et je viens d'y faire quelques photos donc voilà J'ai pris quelques photos dans cette tenue, maintenant je vais me changer parce que je me suis mis de la glace partout et surtout parce que j'ai un nouvel outfit à porter pour mes photos avec Stitch mais surtout pour mon repas de ce soir Maintenant, Lilo et avec Oana Family qui m'avait été offert par une onde à la et ma petite combinaison Lilo on est à la photo location pour rencontrer Stitch et même là la thématisation est super. c'était trop contente cool de pouvoir rencontrer Stitch à une carrière, on voyait très souvent à Disneyland Paris, mais c'est devenu un personnage rare et du coup à Walt Disney World il est beaucoup plus facile à trouver puisqu'il est à sa propre photo location donc je suis vraiment contente d'avoir été lui faire un petit calor surtout que j'ai la tenue appropriée aujourd'hui à présent je vais aller faire l'attraction de Monstres et Compagnie euh, qui est une attraction euh, humoristique en fait avec euh, des blagues etc alors je vous avoue que je comprends pas tout toujours parce que bon euh, mon niveau d'anglais voilà voilà j'ai un peu du mal avec euh, tout ce qui est blagues mais euh, j'ai pas encore eu l'occasion de la faire durant ce voyage donc euh, j'y vais, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de temps d'attente aujourd'hui. vous pouvez le voir c'est pas du tout la même attraction que celle qui est proposée à Disneyland California Adventure que je vous avais vlogué en 2016 là c'est complètement différent et d'ailleurs la thématisation également est différente <laughs> check. Hey, let's check the live game. We got That's a good start, I think. There's a guy that wants to dance. That everybody can do whenever a monster says hello humans the proper response throw your hands in the air scream as loud as you humanly possibly can let's try it Hello humans! <laughs> Make sure you do that every time now everyone say "raz." start the show I'll find up for you too. Okay, bye. See, now we're at the Atlanta. So the only one here who might make you scream would be Roz. Oh. We like to call Roz the face that launched a thousand lunches. Hey, <laughs> what if they take it across the road? <laughs> We can't wait for Roz! <laughs> She's up on the screen, isn't she? <laughs> oh, Jackie, you better fill the can this time, or else. Or oh, else what? Or else Bon, bah on quitte Touvron-Roland Direction le spectacle de ce soir Je viens de voir les photos avec Stitch Ça m'a mis tellement de beaux mots au cœur euh, c'était vraiment un chouette moment et on a également fait le spectacle de Monster Insk. alors comme vous avez pu le voir euh, j'ai pas beaucoup ri parce que <rire> j'ai compris une blague sur cinq, mais c'était très sympa et j'aime beaucoup toutes ces interactions avec le public c'est généralement ce qui me fait le plus marrer on en parle de ces magnifiques euh, vitrines ou pas parce que bon euh, là on est sur un level différent je sais pas si vous voyez, mais en plus sa bouche, c'est animé, c'est magnifique. Et il y en a une troisième juste ici. J'adore. Bye bye Magic Kingdom, à présent je vais au Polynesian Resort pour un repas spectacle que j'ai hâte de voir et en plus je suis habillée pour l'occasion donc euh, je vous emmène avec moi. On dit au revoir, au revoir <rire> Si vous avez la référence, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Du coup pour y aller je vais tenter un truc que j'ai jamais fait jusqu'à présent, je vais prendre le bateau, donc grande première pour moi, en tout cas pour aller de Magic Kingdom jusqu'à un hôtel, c'est l'occasion. C'est le bateau qui nous emmène, c'est juste vraiment trop trop joli. Je suis contente de le faire. Là suis dans le bateau qui nous amenait au Polynésien Resort. Au Polynésian Hotel Villa Resort, enfin il y a un projet. Un... Et en fait, c'est un spectacle typiquement hawaïen que je vais voir ce soir. Je ne sais pas exactement de quoi c'est composé, je sais juste que j'ai pris une catégorie 1 donc je dois être bien placée pour la nourriture partout. Voilà donc notre premier arrêt, on descend au Grand Floridian Resort, alors moi je vais au prochain arrêt et c'est un endroit que j'aime beaucoup, j'y avais mangé il y a deux ans pour le petit-déj et en fait il faut savoir qu'ils organisent aussi des mariages à cet endroit, c'est pas magique. Et tout là-bas du coup c'est le Magic Kingdom avec ici le monorail. Voici donc notre destination. Alors ça c'est des hôtels très haut de gamme, hein, donc autant vous dire que j'ai pas les moyens d'aller dedans. Pour manger ça fera bien la l'affaire. Nous revoilà dans cet endroit de rêve, mais cette fois-ci pour faire le check-in du restaurant et du repas du soir. Qu'est-ce que c'est beau franchement. Je sais je me répète, hein, mais c'est beaucoup trop beau. <rire> Je suis en train de faire la queue pour faire le check-in regardez, on m'a déjà mis dans l'ambiance On m'a filé des fleurs à peu près partout Je trouve que c'est super bien que ça met tout de suite dans le ton, dans l'ambiance Et euh, j'ai hâte de voir ce spectacle pour le coup Let's go to Spirit of Aloha. I'm very, very well placed. I'm super contente. pas compris mais tout ce qu'il y a sur le menu en fait ils vont me le ramener je pensais que je devais faire un choix donc ça fait 10 minutes que je me bats avec le cast member pour euh, avoir les, les menus en français et en fait non Ils m'amène tout à table donc euh, déjà j'ai tout ça pour moi tout seul donc ça c'est l'entrée et ça c'est euh, les différentes viandes qui composent le plat les traces du méfait <rire> j'ai tellement mangé que j'ai le ventre qui pend <rire> 13 deux heures, c'était absolument fou la cuisine était hyper fournie comme vous avez pu voir et après au niveau du spectacle en lui-même c'était juste fou, en fait c'était vraiment toutes les traditions de toutes les îles donc tout ce qui est euh, Tahiti, Hawaï tout ça, les différentes danses il euh, y avait un danseur de feu j'étais là en mode, j'étais en pression pour lui le pauvre. mais il a incroyablement bien dansé en plus il y avait des moments où le feu euh, se connectait genre au... à ses cheveux et aux... je trouve plus mes mots et aux herbes qu'il avait sur le corps mais heureusement tout s'est bien passé Enfin, c'était vraiment magnifique et je vous recommande vraiment de voir ce spectacle ça m'a coûté 78$ dollars la bouffe plus le spectacle ce que je trouve personnellement assez raisonnable c'est quand même un tarif qui, qui passe je trouve et je suis contente d'avoir vraiment fait ce spectacle au moins une fois, c'était absolument incroyable, il n'y avait rien de Disney en dehors de la première chanson et donc du final qu'ils ont repris Lilo et, Stitch et ça ça m'a fait super plaisir et il y avait plein de numéros interactifs en fait avec euh, avec des guests donc je suis désolée vous, vous allez me voir couper <rire> parce que j'ai voulu danser à part qu'il y a des gens qui se sont foutus devant ma caméra bien sûr c'est très intelligent l'avantage d'être tout seul mais malgré tout ça fait quand même un très joli souvenir et je suis quand même contente d'avoir regardé quelques images de ce moment j'espère que ce vlog vous aura plu ma cernie je pense que c'était un petit peu décousu et j'en suis navrée c'est juste que j'ai vécu plein plein de choses aujourd'hui et c'est compliqué d'avoir toujours la caméra avec moi mais j'espère que j'aurai bien réussi à retransmettre cette journée et que vous aurez pris autant de plaisir à me regarder que moi j'ai pris à passer cette journée parce que c'était assez fou sur ce moi je vais aller me coucher je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime. Bisous, bisous, bisous.